Ces événements qui amènent à la chute de l'Empire espagnol, ce sont très simples, c'est euh, l'abdication des Bourbons d'Espagne à Bayonne, contraint par Napoléon donc, à abandonner euh, leur couronne, et à euh, donc la donner à euh, son frère euh, Joseph. Simplement, les Espagnols ne vont pas accepter euh, ce changement qui leur est imposé, et il euh, euh, y avoir donc ce, le dos des maillots, hein, qui est donc connu, et euh, derrière, il y avoir une réaction en chaîne, l'Amérique du Sud, donc qui était partie prenante de l'Empire espagnol, va suivre le mouvement, va rester fidèle au roi légitime Ferdinand VII et euh, pendant deux années vont euh, aider le gouvernement résistant de, de, de Cadix, hein, la Régence de Cadix, à lutter contre l'envahisseur français. Euh, cet événement a quand même bouleversé la donne dans la monarchie espagnole. Il a fallu pour les opposants à Napoléon de reconstituer un gouvernement puisque l'appareil de l'État espagnol, le Conseil de Castille, a rallié Joseph Bonaparte. Et donc il a fallu réorganiser un gouvernement. Et ce qui va entraîner en Amérique du Sud... Certaines résistances, certains débats sur la légitimité de ce gouvernement de résistance euh, et euh, de fait va euh, entraîner des brouilles de part et d'autre de l'Atlantique puisque finalement il faut voir ça cet événement euh, dans une, une perspective impériale, une perspective globale et une perspective euh, atlantique et de fait de, euh, que la donne politique que ce soit en Espagne et en Amérique du Sud bah, euh, et beaucoup euh, contributaires euh, de ce qui se passe en Europe. Donc ces états sud-américains vont prendre leur indépendance petit à petit euh, au, cours des, euh, au cours des années 1809-1810 euh, jusqu'en 1825 euh, à partir de plusieurs étapes euh, puisque à, à partir de 1810 beaucoup vont se détacher de l'Espagne, non pas pour se couper de, de, de l'Espagne en tant que telle, mais en ne reconnaissant pas ni le gouvernement de Joseph Bonaparte, ni la régence de Cadix qui leur paraissait suspecte, et euh, c'est plus pour conserver justement euh, l'autorité du roi d'Espagne prisonnier de Napoléon, il faut le, faut le rappeler, hein, qui était quand même provoqué une situation inédite d'avoir un roi prisonnier, et euh, de ce fait, euh, ces, euh, ces guerres, ces guerres civiles, puis ces guerres d'indépendance, euh, du fait de euh, la mauvaise gestion du de, de gouvernement. Euh, de, de la régence de Cadix, le fait des maladresses du roi Ferdinand VII après sa libération par Napoléon en 1813-1814, l'abolition de, la, de la constitution de Cadix, la constitution libérale de Cadix qui avait euh, proclamé euh, l'égalité politique entre euh, sujets américains et sujets européens espagnols, euh, ces maladresses euh, que, euh, ajoutées donc, aux guerres en Amérique euh, du Sud. La répression, que, que, en, euh, la répression du pouvoir espagnol vis-à-vis -vis de, de ce qu'on appelle ces, euh, des sujets rebelles euh, va euh, enclencher une guerre d'indépendance euh, après 1815 jusqu'en 1825 et qui va conduire à... à euh, euh, l'émergence d'hommes forts, homme, d'hommes euh, issus de ces guerres comme Simon Bolivar euh, au nord, mais José de San Martín euh, au sud, Argentine, Chili et un peu le Pérou. Bolivar c'est plutôt le, le Venezuela, Colombie, l'Équateur et va terminer euh, la, la guerre d'indépendance euh, au Pérou, à, à Ayacucho en euh, 1824. Ces élites indépendantistes ne se distinguaient euh, en rien des élites espagnoles, puisqu'elles descendaient de colons européens, voire même certains étaient arrivés récemment d'Amérique et avaient participé au processus d'indépendance. Et il a fallu justifier cette sécession d'avec l'Espagne. Et ils ont rattaché ces révolutions aux idées de la révolution française, et qui étaient à pourtant à cette époque-là, puisqu'elle est jugée impie et régicide, et aux idées des Lumières, alors que euh, ces euh, populations et ces, ces États-là n'ont pas. Euh, Finalement, ils sont arrivés à la modernité politique sans passer, c'est-à-dire la, la souveraineté nationale, sans passer véritablement par les idées des Lumières, mais plus par un imaginaire médiéval espagnol, par le droit naturel et autres, et autres modèles de pensée. Et euh, ils ont euh, voulu euh, donc, rattacher leur révolution à, à la révolution française ou à la révolution en, à des États-Unis, hein. Euh, parce qu'elle était vectrice de liberté, et euh, cette liberté était un fondement européen qui a été diffusé euh, dans le monde, et le fait est de ne pas être rattaché à ce mouvement euh, euh, de liberté euh, européen, ben, les a, aurait les relégué euh, en marge de l'histoire. Le fait de, de rattacher leur évolution à euh, à, celle, à ces révolutions atlantiques, à celles de la révolution française et anglo-américaine, fait que c'était dans le mouvement du progrès à cette époque. Alors, effectivement, ces révolutions restent méconnues parce que, en partie par une vision européocentrée du monde, le fait est qu'elles arrivent bon, assez tardivement, après, après les guerres napoléoniennes, dont, dont, dont, dont euh, les indépendances sont la conséquence, ça fait partie de la ramifications des guerres napoléoniennes, mais... On pense toujours que les guerres napoléoniennes sont centrées sur l'Europe, alors qu'il y a eu énormément de ramifications dans, dans le monde. Et justement, comme je viens de le dire, les, les, l la dépendance de l'Amérique du Sud en fait, en fait partie, c'est une conséquence directe et qui va, qui va faire perdre à l'Espagne son statut de grande puissance mondiale.